Alors, excusez excuser beaucoup, je vais conseiller mes conseillers. Vous prendrez ça comme un truc banal. Mais vous avez vu le titre de ma vidéo. Un conseil pour mes conseillers. Ou peut-être j'ai oublié d'écrire mes conseillers. Un conseil, conseil pour mes conseillers. Moi, je vous donne un conseil. Vous mes conseillers. Vous savez, il y a un moment, je ne faisais plus de direct sur les militaires, sur l'armée. Mais lorsque j'ai fait mes directs sur l'armée, vous avez essayé d'entrer en contact avec moi, avec des vocaux. Vous avez, vous avez envoyé des vocaux, vous pouvez passer à travers mes amis ou mes frères. Ça, ça ce n'est pas grave. Ce n'est pas du tout grave, hein. Voilà. Mais ce que je voudrais vous donner comme conseil, devant nos abonnés, nos milliers d'abonnés, parce que eux là c'est nos abonnés-là qui nous ont fait. Si tu entends un communicant, activiste, lanceur d'alerte, c'est parce qu'il y a un abonné. S'il n'y a pas d'abonné là, il n'existe pas. Si tu entends un blogueur, un communicant, activiste, c'est parce qu'il y a un abonné. S'il y a pas d'abonné, s'il n'y a pas d'abonné, il n'y aura pas de blogueur, il n'y a pas d'activiste, il n'y a rien. Voilà. Tout ce qu'on fait, blr, activiste, ou, lui, les vu, non, c'est parce qu'il y a un abonné. Lui, il prend son temps, il paye ses passes-là, il prend ta, ta, ta vidéo, il partage. Et puis, ou bien il fait des commentaires, ou bien il analyse. Oui, c'est parce qu'eux, là, ils existent. S'ils n'existent pas, là, c'est zéro. Mais moi, je vous donne un conseil. Vous, mes conseillers, vous dites que de me dire, je suis d'accord. Ou bien vous dites dans vos vocaux, que j'ai dans mon téléphone, Benito Ika Alon, et, et quand il y a la sur kuma on ne parle pas des militaires, de, de, c'est comme si tu es en train d'aider Doumbouya. Quand vous me regardez là, quand vous me regardez là, je suis en train d'aider Doumbouya. Vous savez, je n'ai pas envie de vous manquer de respect. Parce que j'aurais dit que vous n'êtes pas intelligent. Dans ce que moi je dis là, est-ce que je suis en train de Doumbia Les militaires, je dis bien les militaires, les stratèges-là, les militaires, leur plans là est-ce que je suis en train d'expliquer le plan des militaires Est-ce que je suis en train d'expliquer la stratégie des militaires Est-ce que je suis en train d'expliquer comment un militaire va attaquer un palais Est-ce que c'est ce que je suis en train d'expliquer Non. J'ai envie de vous dire, est-ce que, quelle est votre capacité d'analyse, de compréhension de mes vidéos vous les conseillez, cest à vous faites comme si vous me conseillez, et donné vous les militaires, vous les conseillez, demandez à ces militaires où étaient ces militaires-là lorsque la démocratie a été attaquée. Où étaient ces camps militaires lorsque la démocratie a été attaquée. Où étaient ces militaires lorsqu'on a attaqué le président Fakonde qui grouillait, qui les paye avec toutes les primes. Où étaient ces militaires où étaient ces militaires-là lorsque notre pays a été attaqué Où étaient ces militaires lorsque des, des enfants de ce pays tombaient sous les balles Où étaient ces militaires lorsque un légionnaire français qui ne connaît pas l'armée guinéenne, qui ne connaît pas les stratégies militaires, attaquait notre armée Où étaient ces militaires-là Au lieu que vous venez moi me dire de me calmer sur le truc militaire-là, vous devez demander à ces militaires-là, où étaient Quel est leur job quel est le statut, le job, le travail d'un militaire? C'est protéger quoi? Quelle est la définition de l'armée? L'armée, quelle est, quelle est la mission régalienne de l'armée? Quelle est la mission de l'armée? Ou bien vous ne pouvez pas expliquer ça à ces militaires-là, à ces unités-là. Qui a constitué ces unités-là? Depuis tant de on à la comté, toutes ces unités-là sont constituées. Ou bien c'est moi qui est en train de, de déstabiliser ces... De ces unités-là? Est-ce que c'est moi qui est en train de dissoudre ces unités-là? Est-ce que c'est moi qui est en train de défaire ces, ces chefs militaires-là? C'est moi? Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est moi qui ai coupé les primes de ces militaires-là? C'est des peureux? C'est des peureux? C'est des militaires peureux? C'est des militaires qui ont peur? Sinon, moi, là, dans les autres pays-là, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, à amuse toi à couper les primes des militaires. Amis-toi à couper les, les pensions des militaires. Amis-toi à couper les sacs de riz et autres des militaires, des dotations des militaires. Amis-toi à le faire. Tu vas savoir. Dans les autres pays-là, mais en Guinée-là, ils ont coupé les primes. Qui a bougé, vous, les militaires Quand ils ont bloqué les dotations, qui a bougé Lorsqu'ils n'ont plus de primes, tous les militaires guinéens sont réduits à les simples salaire. Qui a osé parler? Qui a osé parler et qui l'a fait? C'est un légionnaire français, un simple légionnaire français, qui n'est pas de l'armée régulière. Eux-là, ils sont de l'armée régulière. Eux-là, ils, ils ont eu des matricules. Eux-là, ils ont bénéficié de toutes les formations. Eux-là, ils, ils ils, c'est l'argent du contribuable guinéen qui les entretient. Mais aujourd'hui-là, qu'est-ce eux ils font pour le peuple de Guinée? Qu'est-ce qu'ils font pour le peuple de Guinée? Si vous avez un conseiller... Ce qui vous devez conseiller, c'est eux-là. Aujourd'hui-là, qui pleure, qui protège, qui dénonce la souffrance du peuple Merci beaucoup, mon frère Ibrahim Keita. Moi-là, je n'ai pas de compassion, comme dit Keita. La compassion pour un militaire guinéen, je m'en fous, je le dis. Qui est bousculé aujourd'hui Qui est ségrégué aujourd'hui Hein Oh, excusez-moi c'est un faux contre quoi, voilà, qui, non disons la vérité, non frère, frère Damani, Damani entre Dieu et vous, est-ce que nous avons besoin d'aller expliquer ça à quelqu'un, est-ce qu'on a besoin d'aller dire à quelqu'un que l'armée guinéenne souffre, est-ce qu'on a besoin de dire à quelqu'un aujourd'hui que l'armée a perdu sa crédibilité Est-ce qu'on a besoin d'aller dire que l'armée guinéenne n'est plus aujourd'hui une armée qu'on connaissait avant Est-ce que nous avons besoin d'aller dire ça à quelqu'un Ou bien ce n'est pas visible Ou bien ce n'est pas visible, ce qui arrive à l'armée guinéenne Ou bien aujourd'hui, là, ce qui arrive à l'armée-là n'est pas une réalité Qu'est-ce que vous touchez aujourd'hui Ce n'est pas votre simple salaire. Moi, je ne vous condamne pas. Hein? Au lieu de venir dire, il faut bénétoyer. Il faut Il faut que François soit sur le coup. Il faut soit sur le C'est comme s'il y a un doum bien Au lieu que vous vous dites ça à là, vous avez un travail à faire. Ou bien vous n'observez pas aujourd'hui comment, hein, comment les militaires guinéens sont sabotés. Regardez. Avec la, avec la, la mort du militaire là, le, le militaire qui est mort au cancer et l'éleveur là, vous savez combien de personnes ont été arrêtées? Hein? Vous savez combien de personnes ont été, ont été arrêtées Merci à Ablaï. Vous savez combien ont été arrêtées à Soloncoli? Aujourd'hui, il y a plus de 12 personnes qui sont arrêtées à Cancan. 12 personnes, 12 militaires. Yamila, merci. Ou bien je mens. Ma cousine, comment va-t-il faire tout Moi là, je vous dis, vous les conseils là, je parlerai des trucs militaires là. J'ai démontré par A plus B les lâchetés, ce qu'ils ont fait à notre pays. Parce qu'ils ont abandonné le pays dans les mains des bandits. Vous comprenez Si vous le savez pas, moi, je vous le dis. On en va sur Comment vas-tu Ma sœur chérie, comment vas-tu, Fadiga Notre pays est abandonné dans les mains des bandits. Vous ne parlez pas de ça, hein Vous ne parlez pas de ça. Moi, je... Et puis, vous savez, moi, je ne suis pas un escroc. C'est à cause ça, je le dis publiquement. ce que vous dites en inbox, là. Moi, je dis ça publiquement. Vous comprenez Si vous avez un conseiller, là, vous avez des cousins, ces militaires, là, sont vos cousins. Beaucoup sont vos frères. D'autres sont vos cousins. Patati, patata. Si vous avez un conseiller, là, c'est eux, là. Mais, malheureusement, vous ne connaissez pas le rôle d'un militaire. Vous ne connaissez pas ce qu'un militaire doit faire. Sinon, même nous qui ne sommes pas à l'école là, nous qui ne connaissons pas les trucs militaires là, nous connaissons le rôle d'un militaire. Vous, vous vous, êtes intellectuel, vous même vous, mais vous connaissez le rôle d'un militaire. Aujourd'hui, notre pays n'est pas abandonné dans les mains des bandits. Notre pays n'est pas abandonné dans les mains des bandits aujourd'hui. Ou, ou bien, ça, ce n'est pas, ce n'est pas visible. Les gar Regardez à l'aéroport Ouassi. Charles de Gaulle. Ou bien c'est moi qui ai fait ça. La drogue retrouvée dans les mains de quelqu'un-là. On parle de nom de qui? De Idiamine. La personne qui a la drogue-là, son billet a été acheté par Idiamine. Ou bien c'est moi Benito qui a acheté, qui a acheté le billet-là. C'est moi Benito. N'est-ce qu'un au sang. C'est moi qui ai payé le billet du monsieur-là. Qui a été arrêté à, à l'aéroport. C'est moi. Ou bien c'est lui qui a été arrêté en à, à, à, à, à, à Philippines-là. C'est le, le nom de qui qui a été cité Ce n'est pas le nom de, euh, de, de, de Bala Samoura. Est-ce que c'est mon, est mon nom qui a été cité là-bas Ce n'est pas le nom de Bala Samoura. Moi, je vous dis, vous perdez votre temps. Quand il y a un truc, là, je viendrai faire mon direct. Vous êtes libre de suivre ou pas Ou bien de partager ou pas Ça, vous êtes libre ou bien vous, vous n'avez pas honte quand on dit qu'un Guinéen a été arrêté dans un aéroport avec telle tel, tel, tel quantité de, de drogue-là. Vous n'avez pas honte avec ça Étant Guinéen, vous n'avez pas honte avec ça Moi, j'ai honte. Quand j'entends ça, j'ai honte, moi. Parce que je suis dans ce pays-là. Je suis avec des Nigériens. Mon meilleur ami aux États-Unis, c'est un Nigérien. Il, est, il vient de Niamey. C'est un Nigérien. Un, moi, j'ai honte. Aujourd'hui, même les Libériens qui n'osent pas, n'osaient pas parler sur les Guinéens, là, aujourd'hui les Libériens là, quand vous rencontrez à la Mosquée, là, ils se moquent des Guinée. Le, le Libéria qui n'a même pas étage, hein, quand, quand vous rencontrez les Libériens là, ils se moquent des Guinéens aujourd'hui. Oui, les Libériens même qui n'osaient pas parler de la Guinée, se moquent de nous. On peut comprendre pour, pour la Côte d'Ivoire, on peut comprendre pour le Sénégal, mais est-ce qu'un Libéria, un Libérien, un Libérien a le droit de parler sur les Guinéens Mais aujourd'hui ils se moquent très bien de nous. Très bien de le manger, faire semblant de ne même pas écouter. Parce que ça fait mal, c'est honteux. Frère quitté, comment vas-tu? C'est honteux. Et moi, je vous dis la vérité, et vous, les moi, je vous conseille. Dites à ces militaires-là, si c'est moi qui ai coupé les primes, dites à ces militaires-là, où se trouve aujourd'hui eh, Idi Amin? Idi Amin est à l'aise aujourd'hui. Idi Amin est en train de les faire monter, les faire descendre partout. C'est Idi Amin qui gère toutes les dépenses de l'armée. Voilà son, son... Comment ça s'appelle L'intendant militaire, depuis le... Il a été nommé depuis... Ça fait 7 ans qu'il a son poste, l'intendant militaire. Il n'a pas bougé. Tout le monde a été changé à, son, à ce poste-là. Il n'a pas été changé. Qui a refusé qu'il soit changé C'est Idi Amin. Il fait le travail de Idi Amin. Ce n'est pas, pas, pas, pas, pas cette situation-là aujourd'hui... Qui fait assez de bruit à Conakry entre Ablai de forêt le groupe d'Ablai et est le groupe de, eh, de Amin, concernant quoi Concernant l'argent, les dépenses de l'armée. L'inspecteur général de l'armée veut regarder un peu dans les dépenses militaires. Idi Amin, fait les, Idi Amin montre les dépenses de l'armée, des sorties d'argent, et puis en même temps, il fait signer automatiquement par Gomu, par le ministre des Finances, et puis personne ne discute. On décaisse l'argent, on met à sa disposition, moi Tekumala. Ou bien ça, là aussi, c'est Benito. Regardez la ministre du commerce. La ministre du commerce, là. Ils ont retrouvé... Les bandits ont attaqué sa, sa, sa, sa chef de... Euh, quoi là-bas Ils ont retrouvé combien de, millions, combien de millions avec la dame, là. Voilà, les gens se promènent avec l'argent qu'on a cri. La ministre du commerce, la forestière, là. La forestière, là, qui a été nommée par Gomu. Sa cousine, je ne sais pas quoi, là. Sa, sa, sa, sa directrice des ressources humaines ou quoi là-bas a été attaquée par les bandits. Combien de millions de francs Guinéens ont retrouvés avec elle? Les bandits ont tout pris. Ils ont tout pris. Les gens se promènent avec cet argent-là. Nous, les Guinéens souffrent. Vous ne parlez pas de ça. Les... Vous, ne pas de ça les... Vous ne parlez pas de ça. Vous ne parlez pas de ça. Vous perdez votre temps. Le Sura que la le dit. Tout ce que Idi Amin fait là, est-ce que je connais Ce que Idi Amin fait là, est-ce est que je connais Ce que Saliba fait, je connais Comment le faire Est-ce que je connais Moi, je parle de les comportements, les attitudes, ce qu'ils font à ce pays-là. vous, vous n'avez pas mal Vous, vous n'avez pas mal. Quand on dit un Guinéen a fait ça, vous n'avez pas du tout mal dans vos chairs. Vous n'avez pas du tout mal. Moi, j'ai mal. Parce que je connais le rôle de l'armée. Parce que quand ça ne va pas du tout dans le pays, quand le pays est bloqué, niveau de corruption élevé, banditisme élevé, corruption élevée, souvent le chef d'état major général intervient, stoppe le pouvoir, réorganise le pouvoir et puis organise l'élection remet à un autre. C'est comme ça que ça se passe. Ça, c'est l'un des rôles de l'armée. Mais ça là, pour nous là, est-ce que, est, est que lui, il était le chef d'état marginal Non. C'était le chef d'une unité créée pour lutter contre le terrorisme. Il veille, il s'attaque au pouvoir. là, Et puis, vous êtes là, tranquille vous les militaires. Bessini. Nous, on est là, on va pas se faire tuer. Restez comme ça. Restez comme ça. Oh, restez. Est-ce que moi, Benito, je souffre de ça Est-ce que moi, je souffre de ça Moi, là, aux États-Unis, j'appartiens au camp démocrate. Bientôt, nous allons préparer la campagne de notre candidat Joe Biden. C'est tout. Habana. Si moi, je parle de RPG, c'est à cause de deux personnes. Du procès Alpha Condé et de Cassouri Parce qu'au moins, là, voilà deux personnes qui aiment ce pays. Sinon, moi, là, je, je m'occupe de ma campagne ici. Voilà, voilà la petite commune ici. Là, notre commune rurale ici. Je m'en vais dans ma, notre commune là. Je m'installe. Et puis, je fais la campagne avec les gens. C'est tout. Est-ce que j'ai un problème avec ça Non. Je suis arrêté. Ce n'est pas un commentaire, ou bien c'est flatter, ou bien c'est... Mais, c'est comme beaucoup de Guinéens ici, là. Il y a beaucoup de Guinéens aux États-Unis, qui sont... Qui, qui, quand les élections arrivent là, ils partent voter, il y a des démocrates. Moi, mon ami nigérien, là, lui, il est républicain. Il est républicain, de là, c'est un républicain. C'est un républicain, il, ça, chacun s'en va voter. Maintenant, quand on vous parle des erreurs... Notre pays abandonné par les militaires. là. Vous venez maintenant, moi, me conseiller. Qu'on allait à Faye à moi, je moi, là, quand on me dit, ok, j'ai compris. Mais c'est ma page. Quand je vais je dis. Et puis, envoie ton vocal. Et puis, ça fait quoi Ça fait rien. Je garde. Voilà, il y a tellement de vocaux ici. Il y a tellement de vocaux. Où dans l'autre téléphone là Ça, là-même, c'est plein. Tellement que c'est plein là. Le, il n'y a plus d'espace dans le téléphone là. Il n'y a plus d'espace dans le téléphone là. Il n'y a plus d'espace ici. Tellement que ça vient... Mais si vous me voyez réagir là, c'est par rapport à autre chose. Si vous me voyez réagir là, c'est parce que, moi je voudrais vous dire, à mon tour, vous conseiller. C'est parce que je vais vous conseiller là. Pour vous conseiller là, je vous demande de dire à ces militaires là, de bouger, de récupérer ce pays là. Remettre à un civil, c'est ce que vous devez faire. Notre pays souffre. les gens là, ne font que s'enrichir. Regardez ceux qui sont nommés. Tous ceux qui sont autour de Doumbia là, ce sont ses bienfaiteurs, ceux qui ont fait du bien pour lui. C'est quand il était en Europe là. C'est pas par autre chose. Regardez tous ceux qui sont autour de Doumbia, les ministres, bas, les conseillers. C'est un ramassage, de, une coordination d'amis, mon ami, mon cousin, il avait fait quelque chose dans ma vie. Sinon, rien n'est parti sur la base d'un test, sur la base d'une euh, compétence. Observez un peu comment ils ont recruté les ministres. Regardez les ministres là. Quand Dibala, Dumbuya était chez lui en France. Dibala, il a quel diplôme universitaire Dis-moi à quel niveau d'étude Aujourd'hui, c'est quand vous prenez tellement Djiba, c'est un lâche. Depuis le temps d'Adis, c'est un lâche il est connu. Si nous le prenons un à un. Merci beaucoup, mon grand frère. Merci, Alim Traor. Merci, respect à toi, grand frère. Merci pour les étoiles. Merci, grand. Si nous le prenons un à un. Quand vous prenez Gawala, c'est pour développer le pays. Ousmane Gawala, c'est pour développer la Guinée. C'est pas pour lutter contre ceux dans les Le ministre des Travaux publics, là. Eh, lui, la juge, je le connais. S'il si, si a été pris là, quand il, quand il est venu, qu'est-ce qu'il a dit Il n'a pas dit son nom par rapport à l'IFDG. Voilà, des gens, ils sont venus, pour, ils ne sont pas venus pour travailler, ils sont venus lutter contre quelqu'un. Ils ont été sélectionnés contre quelqu'un. Ibrahim Sori Bangura de, de, de, de, de l'habitat, il a été pris dans, dans quel, pour, quel, pour quelle cause pour, pour faire tomber les bâtiments de Soussou et autres, là pour ne pas qu'on dise non, c'est un peuple qui a fait tomber les bâtiments de Soussou, ou bien c'est un malinqué, ou bien c'est un forestier. Mais on prend un sous-sous -sou pour lutter contre un sous-sous. -sou. On prend un malinqué. Aujourd'hui, là, tous les militaires qui sont arrêtés, là, sont des malinqués. 90% sont des malinqués. Qui est en train de les arrêter Ce n'est pas euh, Idi Amin C'est Idi Amin qui est en train de les arrêter Doumbia là, ce n'est pas un malinqué. C'est lui qui est en train, aujourd'hui, d'exterminer, de, de, de, de mettre en prison tous euh, les malinqués. Et pourtant, les gens craignaient et disaient, sinon, si on n'aide si, pas Dumbuya, là, si on n'aide pas euh, Dumbuya... Et ils vont, les peuls vont exterminer les officiers malinqués Les Soudanais vont attaquer les officiers malinqués Ils vont faire. faire. Aujourd'hui, c'est pas un militaire malinqué un militaire français mais d'origine malinquée qui est en train aujourd'hui de nous attaquer, attaquer, attaquer nos officiers et est en train de liquider nos officiers. Bessini Aïna Benama, Deux qui parle de ça? Moi, c'est à cause que je dis, moi, mon tour là, je vous conseille. Si vous comprenez là. Allez-y, regardez comment ça, ça, ça, ça, se passe. Au lieu que vous perdez votre temps à dire, non, il faut bénitoyer, il faut calmer. Moi, je vous dis, je ne fais pas mes vidéos là pour faire plaisir à quelqu'un. du côté, Quand je vois la situation politique de mon pays, quelqu'un qui n'arrange pas le pays là, je viens de taper. C'est ça mon travail. Sur les réseaux sociaux, du côté des réseaux sociaux. Attends, vous perdez votre temps. Je ne rentre même pas dans un débat avec quelqu'un pour ça. Celui qui est en train de mettre la tête de moi, je t'encourage, mettez les cœurs. Mettez très bien les cœurs. Toi, tête de moi, il faut mettre ça beaucoup. Tu as vu la vidéo stable. Je vais terminer par les forces vives. Je vais terminer par vous, les forces vives. Alhamdulillah, Rabbi, alamin. Vous avez vu... ils ont activé leur communication les communications, les grandes gueules les, petits, les grandes gueules le gros le, le gros bébé des grandes gueules et les deux petits journalistes de Fim FM le monde entier les a écoutés sur sur Véo Afrique moi je les ai écoutés sur VoA Afrique Ce que je voudrais vous dire vous les forces vives Est-ce que vous m'avez entendu parler de vous je ne parle plus de vous parce que si nous sommes en retard aujourd'hui, dans toutes les réactions, c'est vous. De passage, je remercie Mohamed Fofana du RPG Arc-en-Ciel qui a parfaitement dit la vérité. Je dis merci à Mohamed Fofana, même si on dit, ah, on dit non, lui il est du RPG. Au moins, lui il est venu dire la configuration, comment ils ont voulu jouer avec les principaux partis politiques. Là, là nous ne sommes pas associés avec vous les forces vivantes, nous ne sommes pas associés avec vous. Parce qu'aujourd'hui, les petits communicants du CNRD sont en train de dire qu'il y a eu un acquis. C'est-à-dire la rencontre entre Gomu et les autres là qu'il y a eu un acquis. Mais comme vous les forces vivent là, vous savez très bien qu'il n'y a pas eu d'acquis. Parce que le premier point, le premier préalable n'a pas été acquis. Je vais rappeler à cet enfant mal qu'on appelle Emmanuel de Fim -FM, là. Je voulais le dire. Personne n'a demandé, s'il s'est dit que le préalable des forces vives et autres là n'est pas, pas acceptable parce que les gens sont sous mandat de dépôt ou je ne sais pas sous, sous, sous, eh, sous, la, sous les mains de la justice guinéenne, c'est la seule personne peut-être petit à manière de film qui pense que la justice guinéenne est indépendante. Tu es la seule personne qui pense que la justice guinéenne est indépendante. Mais au moins, si tu es, tu es concret et réel et juste, c'est anormal aussi d'emprisonner quelqu'un sans le juger pendant un an et quelques. C'est anormal. Au moins, si tu es mini d'une petite mémoire, là, au moins, tu peux envoyer ton esprit dans ce sens-là. Les gens ont passé plus de huit mois ici en prison. Et si Emmanuel, si ce n'est pas la haine ou parce que tu veux un poste, toi, tu es un enfant, tu penses que tu vas avoir un poste, un poste dans, dans une ambassade, parce que c'était ton rêve. Toi, bah, et la fille, Gilassi là... Ouais, maman, maman crotte, la vieille femme vilaine comme ça, là. Ou c'est des postes. Ce que tu dois savoir, au moins, tu devais baver sur ce qui est arrivé à Oye Gilavogi. L'injustice qui est arrivé à Oye Gilavogi. Ou bien à Dr. Yanni. Tu peux parler de ça, au moins. Tu peux faire une analyse par rapport à ça. Parce que ceux qui sont en prison, là, nous le savons très bien, ce sont des prisonniers politiques. Parce que tu, tellement que tu veux dire la vérité, mais tu ne veux pas le reconnaître. que Même si on on, on dit que ce sont les plus, Ce sont des prisonniers politiques. Est-ce que toi, tu es plus intelligent que la Cediao Toi, un, une petite personne qui n'a que licence, qui, qui n'a pas de master, qui n'a pas de doctorat, ta petite réflexion là, ta toute petite réflexion là, ça fait du... Ça fait dit quoi Il y a des intérêts, des docteurs, des, des gens chevronnés. Merci beaucoup, frère Kalo. Merci, Kaba Kalo. Merci pour les étoiles. Hein, réfléchis. Qui dit carrément, automatiquement... Vous libérez d'abord les prisonniers, les, les anciens dignitaires. Vous les libérez d'abord. Vous les libérez. Après, nous discutons. Nous venons en aide. Toi, tu ne sais pas qu'aujourd'hui, si les Nations Unies n'ont pas financé le recensement, si la CEDAO n'a pas mis sa main dans le recensement, tu penses que c'est dû à quoi C'est dû d'abord à ce que la CEDAO a demandé. Vous, les forces vivantes, vous avez vu la CEDAO ne refuse de céder face au gouvernement. Parce qu'aujourd'hui, si la CDAO doit organiser le recensement et autres, on doit d'abord respecter le premier préalable demandé par la CEDEAO. La cour de justice de la CEDEAO, ils ont demandé d'abord de libérer... Li est le point là-bas, toi petit Emmanuel, petit fanfaron, tu dois aller d'abord. Il faut lire le document. Je pense que quelqu'un a lu de devant le On vous demande d'abord de libérer les prisonniers politiques. Vous les libérez d'abord. Si jusque-là, il n'y a pas eu de financement, rien n'a démarré, c'est parce que vous n'avez pas du tout fait ce que la CEDA demande. Mais si toi, un petit journal, un enfant qui n'a que licence, peut dire ce qu'il veut, c'est normal, c'est un média privé. Voilà, vous, avez, vous êtes en manque d'informations, en manque de communication, en manque de sujet. Si aujourd'hui, nos, nos parents, nos frères, nos chefs du RPG n'étaient pas en prison. Moi, je ne vois pas les sujets de débat que les médias allaient avoir. C'est parce que nous sommes en prison. C'est parce qu'on parle de vol. Le vol même dont on parle comme ça, qui a fait rentrer de l'argent dans ce pays-là Parce que si tu entends vol d'abord, c'est quelqu'un qui a fait rentrer de l'argent. Parce qu'il y a autant de dadistes là que personne ne pouvait parler de vol. Parce qu'au fait, il n'y avait pas d'argent. Autant de secours, il n'y avait pas d'argent. On ne parle. C'est parce qu'au temps d'Alpha Condé il, il, il y a eu suffisamment de travail, il y a eu d'entrée, il y a eu tellement d'entrée qu'ils en parlent de vol. Qu'ils en parlent de vol, personne n'a dit ici de libérer quelqu'un que sans poursuite judiciaire. Personne n'a dit sans poursuite judiciaire. Personne l'a dit, hein, petit Emmanuel, avec la. Personne, parce que ce qui est dit là, vous refusez de le, de le répéter. Il s'agit de répéter ce qui est dit. Voilà. Personne n'a demandé de modifier ce qui a été dit. Voilà. Les gens doivent être d'abord, c'est ce que la Cour suprême a dit, Ils doivent être chez jeu et suivre les pas de la justice. Voilà ce qui est dit. Mais est-ce que c'est difficile de répéter ça? Personne ne vous a dit « sur en Afrique » et dit non, on demande dans le préalable de libérer les 100 poursuites judiciaires. Personne n'a parlé de 100 poursuites judiciaires. Mais quand même, si tu dois aller à la barre, si tu es poursuivi pour, pour un crime économique, tu as besoin de liberté conditionnelle pour te préparer avec tes avocats dans un environnement très propre ou discuter de tous les sujets avant d'aller affronter la justice. Mais toi, tu es en prison, à la maison centrale, sous les moustiques et autres là. Comment tu peux te défendre Et puis quand je vois des journalistes bidons venir dire que non, c'est leur place, ils doivent être là-bas, ils sont devant la justice, la justice est indépendante. Heureusement, je ne suis pas. Moi, je suis une petite personne pour dire aujourd'hui que la justice est indépendante ou pas. Mais il y a des postes, personnes qui connaissent très bien, des vrais analystes qui savent très bien. Ils savent très bien si la justice guinéenne est indépendante ou pas. Je n'ai pas besoin de perdre mon temps dessus. Ce qui est, c'est le dialogue, qui est en exil là. Si toi et petit Emmanuel, c'est lui en exil pourquoi parce qu'on on nous dit qu'il a vendu Air Guinée. C'est ce qu'on nous a dit, qu'il a vendu Air Guinée. Mais après tous les calculs, après toutes les analyses, après tout, on s'est retrouvé sur une liste, si on classe dans de la liste des personnes responsables de la vente d'Air Guinée. Ça nous vient à neuvième position. Maintenant, où se trouve la première personne, deuxième, troisième, quatrième, jusqu'à... Où se trouvent les cinq premières personnes Ils sont avec le CNRD. Toi qui parle de justice indépendante, le ministre Cheikh Kamara est là-bas, hein, il travaille avec vous. Mamadou Sila a été libéré et est parti. La, la seule chose que celle là a commis comme erreur, c'est le fait qu'il a posé sa signature. Et ça, c'est normal, parce qu'il était le ministre de transport. Et tellement que l'histoire, les gens nous ont très bien expliqué, il s'est déplacé pour aller trouver le président, là, ça en tant qu'expérimenté en matière de transport, les parties il est parti à l'ensemble à compter. Le monsieur-là, il ne peut pas supporter une compagnie de transport. Il ne peut pas. Mais comme les gens avaient l'air intérêt dans ces 25 millions de dollars-là, les gens avaient l'air part pas dedans. Il n'y avait pas d'argent en Guinée à ce temps-là. Même si tu es à 10 000 dollars, ça fait plus de 200-300 millions. C'est beaucoup d'argent. Mais donc, même si on te donne 20 000 dans l'argent là ça fait 300 millions, c'est beaucoup d'argent pour certaines personnes. Donc, il fallait est-ce qu'il faut mentir, dit au président de la Comté Non, là, le gouvernement ne peut pas supporter les dépenses et l'entretien. Maintenant, Mamadou Sila, quand il a pris Air Guinée, le résultat. Ça veut dire que celui-là avait raison. Celui-là avait raison. Parce que dès qu'il a pris Air Guinée, là, ça a pris combien de temps Deux ou trois mois, c'était fini. Et jusque-là, où je vous parle comme ça, là, il, y a des, il y a des travailleurs de cette compagnie dont l'État doit, l'État doit les payer, l'État doit à ces gens-là. Demandez, renseignez-vous. Maintenant, si toi tu dis que la justice est indépendante, voilà pour placer-le en exil. Parce que dès qu'ils viennent là, ils vont le mettre en prison. Tellement qu'ils n'ont rien trouvé pour Sidia, si, si, ils sont partis mesurer son champ dans la brousse là-bas. Si, si je ne sais pas, des bâtiments tout, tout, tout, sont allés sortir les anciens dossiers. Et pourtant, il y a des personnes qui sont en Guinée, politiciens qui devait se retrouver à la maison centrale, qui devait se retrouver à la maison centrale, comme les anciens Kouyati. Tous les petits malinqués, là, nos parents mandiens qui nous insultent sur les pages, là, c'est les partisans de Kouyati. à Abé Kouyati, là, moi. Si c'est pas Kouyati, c'est Ousmane Kaba. Ne te si, moi, si mon père était politicien, il se met de la politique, il ne triche là, je vais le tirer sur lui. Ah, on voilà pourquoi, les, toi qui parles de justice, là. donc vous les forces vives là, non seulement nous ne ferons pas votre campagne, et je demande à la Troïka, c'est ce, ce qui me retient dans ce débat-là, de fait que la Troïka ne, ne vient pas faire un communiqué pour dire qu'il se retire dans l'association avec les forces vives, c'est-à-dire le RPG, l'IFDG et l'IFR, parce que franchement, vous ne valez absolument rien. Gomu vient vous dire, Gomu lui vient vous dire, j'ai tout fait, tous les points ont été acceptés, sauf tel préalable. On ne libère pas quelqu'un sous, eh, sous, sous, sous, sous conditionnel. On est, un, eh, on est euh, eh, ils seront jugés, ils seront condamnés, et puis d'autres seront exclus. Gomou dit qu'il a tout fait avec son ministre de la Justice. Ça veut dire que charles est chef de lui. C'est ce que moi j'ai compris. Quelqu'un, votre interlocuteur direct, vient vous dire que j'ai tout fait avec mon ministre. Moi je suis le chef. Avec mon ministre de la Justice, il me dit que non, il refuse de libérer les gens sous condition. Et moi, je continue à dialoguer avec ces gens-là. Non, franchement, vous, les forces vivent là, je me demande même. Quand on me dit, je n'ai pas envie de dire ce que les gens disent, que vous avez reçu assez d'argent. Oui, je n'ai pas envie de répéter ce que vous vous répétez. Oui, moi, je n'ai pas envie de dire que d'autres ont reçu de l'argent. Mais ça, c'est comme ça, c'est le job en Guinée actuellement là. Tu es à la maison, on tape on dit, mon ami, il faut quitter le groupe là. Nous avons 100 millions pour toi. Il dit, ok. Ah, le temps là est dur, il faut accepter ça. C'est la Guinée. C'est la transition. Il fallait au remis On ne vit pas encore, on le verse les 100 millions. Et puis lui aussi, il commence le matin, il vient et dit, bon, la tournée des choses là, la façon dont j'ai vu comme ça, on doit aller avec prudence. Voilà des escrocs de lâche, comme ça. Et si vous ne faites pas attention, là, le pays là, la Guinée... C'est retourné contre vous les forces vivent là. Vous comprenez Et aujourd'hui là, moi je vais terminer mon direct par ça pour vous dire que moi là vous les forces vivent là, je ne compte pas. J'attends que les, la Troïka quitte dans votre groupe là. J'ai pris le tout puissant Allah, que les trois chefs de la Troïka là s'entendent pour quitter votre groupe là. Vous laissez dans les mains de, de Idi Amin, parce que c'est Idi Amin qui gère la transition, je le sais. Que Dieu fasse que les, nous ayons le cœur, le courage de vous laisser comme ça. Continuez. Dans les autres pays-là, au Burkina, c'est les forces vives qui changent la donne. Au Mali, avec Ibeka, c'était les forces vives. Mais vous, en Guinée, la bande de lâches, vous êtes des vrais lâches, vous. cest à vous nous faites tourner, tourner, tourner. La nuit, vous ramassez de l'argent, le matin, vous faites comme si rien n'était... Vous venez nous regarder le matin, donc on va aller doucement, on va... Ça dit, nous avons compris vos techniques. Reportez, reportez, reportez. Reportez en deux ou trois mois. Voilà aujourd'hui la, la conférence qui s'est tenue au palais de euh, l'hôtel Kalumla. Mais vous connaissez le contenu, c'est pour vous ridiculiser, pour dire que vous êtes vaurien. Morica, comme Mori comme Mori de 35 est en train de vous faire monter, descendre. Un petit, un bambin, un vaurien est en train de vous faire tourner. Et vous le suivez. Et la transition, là, va glisser. La transition, là, va glisser même. Vous allez voir. Ils vont aller jusqu'en fin 2025. Faire les élections en 2026. Le petit va faire le mandat du post enfin, Moi, je vais applaudir. Voilà, je vais applaudir comme ça. Là. Il va faire le mandat du post enfin, Je vais applaudir. Restez à dire ici. Quand vous faites ça, c'est comme si vous vous, vous aidez de moi. Au lieu que vous nous débarrassez de ce bandit-là, vous ne faites pas ça. Hein. C'est venir dire autre chose. Vous ramassez de l'argent. quand on dit. J'ai envie d'avoir les preuves là, que vous ramassez de l'argent. Mais Inch'Allah, Fanandina. Donc portez-vous très bien. Encore une fois, mes conseils, je vous conseille. Occupez-vous de l'armée. Dites à l'armée là de nous débarrasser de ce temps-là. Ne vous occupez pas des occupez -vous de moi. Occupez-vous de ce monsieur-là. Ce n'est pas moi qui ai coupé les primes. Ce n'est pas moi qui ai coupé les dotations. C'est Idi Amin qui a coupé tout. Donc au lieu, de au lieu de venir bavarder ou bien faire, allez-y, vous occupez de si vous Voilà. Donc portez-vous très bien et bon vendredi, Allah en ambella partout maintenant. Merci beaucoup, frère, pour les portez-vous très bien. Merci. Partagez. Voilà. Quand vous êtes 200, 300, vous partagez 300 fois. Je vous dis merci. Merci pour les autres. Portez-vous très bien. Voilà. Ne ce pas le long. ne ce pas le long, tu n'as le Voilà. merci. Merci, il m'en demande ça. Vous perdez votre temps sur moi là. Occupez-vous de ce monsieur-là. Voilà, parce qu'il n'est pas militaire guinéen. C'est un légionnaire. C'est eux qui sont en train de désarticuler votre armée. Moi-même, Kankan. Les jeunes qui ont été attrapés à Kankan pour, pour la mort du, du, du, du petit là. Ce sont. Ah ma frère, un, un certain Keitaba ou un certain quoi. -quo. Moi, c'est même Nani. Plus de 20 personnes. Mais Ramasséni. Allez-y.